Hello mes J'espère que vous vous portez bien. De mon côté, je suis en forme et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle aventure ici sur Story.